Les interventions suivantes vont porter plus spécifiquement sur l'évaluation des compétences. Et on sait que les activités pédagogiques sont l'occasion de donner aux étudiants des retours sur leurs capacités, des évaluations formatives. Mais il y a aussi des évaluations certificatives qui servent aux étudiants à attester du fait qu'ils ont obtenu un diplôme, qu'ils ont obtenu des crédits, des crédits, des crédits CTS. Et euh, évidemment, ce sont les services de scolarité qui sont destinataires de l'ensemble de ces évaluations qui gère tout le processus d'attribution des crédits. Donc je vais passer la parole cet après-midi à euh, Megan Favre-Chalon et Grégory Cornu, qui sont ingénieurs pédagogiques dans le département Apprendre, pour commencer cette phase d'exploration de l'évaluation des compétences en accueillant dans un premier temps le service de scolarité SEM, qui nous a fait le, la gentillesse de bien vouloir répondre sous forme d'une interview un certain nombre de questionnements autour de comment les notes sont-elles intégrées dans un projet, dans le système d'évaluation. Euh, certificatif pour les étudiants. Merci, je vous laisse la parole. Voilà pourquoi nous vous proposons ce retour d'expérience du service de scolarité de la composante Sciences et Montagnes concernant le traitement des évaluations de la licence STAPS. Il permettra, nous l'espérons, de favoriser la coordination entre les équipes enseignantes et les services de scolarité impliqués dans le projet Aspire. Merci donc à Laurence Beaujon, responsable du pôle formation de SEM et Isabelle Boisson, coordinatrice pédagogique et référente apogée de la scolarité SEM, qui viennent aujourd'hui nous faire un retour sur la prise en compte officielle du contrôle des connaissances et des compétences. Nous aborderons ensemble quelques questions simples. D'abord, quelques adaptations, quelles adaptations ou transformations ont été mises en œuvre pour accompagner les évaluations des compétences en première année de STAPS. Nous l'avons vu ce matin avec la présentation de Fabienne Gilonnier. Ensuite, quels sont les points de vigilance à partager, que vous auriez peut-être à partager avec d'autres licences ou scolarités concernées pour la rentrée 2022 On annonce déjà que pour la rentrée 2022, ici à l'Université Savoie-Mont-Blanc, il y a 12 licences qui partent en approche par compétences. Ce partage aujourd'hui est une occasion supplémentaire de renforcer la communication mais elle nécessite un pas à pas et des échanges entre les équipes. Car on sait que cet échange entre les équipes, cette communication, est un gage d'efficacité dans la prise en charge et dans la prise en charge conjointe de nos étudiants. Aussi, je remercie encore Laurence et Isabelle de nous donner cette opportunité que je me permets aujourd'hui d'introduire en rappelant brièvement un cadre chronologique. On est en mai 2019. Mai 2019, l'équipe STAPS se regroupe, collabore et réussit à produire un référentiel de compétences, ainsi que les maquettes pédagogiques. Février 2020, elle aborde une réflexion sur l'évaluation des compétences pour chaque unité d'apprentissage en première année. Nous sommes maintenant en juin 2020. Vous êtes à la scolarité et vous venez de recevoir les modalités de contrôle de connaissances et compétences. Mais à quoi va bien vous servir ce document va-t-il vous servir Laurence, Isabelle, je vous donne la parole. Eh bien écoutez, euh, à beaucoup de choses, le document de modalité de contrôle des connaissances est un document de base euh, dans l'offre de formation. Euh, C'est un document où on a plusieurs types d'informations, une partie concernant l'enseignement. Je parle pas assez fort peut-être si L'enseignement, une partie, où on a donc l'enseignement et euh, le volume horaire, ainsi que les modalités, que ce soit du contrôle euh, des, des, de, des travaux dirigés, des cours magistraux ou des travaux pratiques. Et une autre partie qui est le mode d'évaluation euh, qui, euh, qui sera qui sera effectué au cours de l'année. Alors, ce document, il est important parce que euh, il est euh, c'est le document de base qui va être traduit dans plusieurs applicatifs. Déjà l'applicatif Ametis, euh, qui nous permet qui permet à l'université d'afficher son offre de formation sur le site internet et qui permet également aux composantes de calculer les charges d'enseignement. Ensuite, ce document il est également traduit dans Apogée, qui est le logiciel, euh, bah, le, le logiciel phare de la scolarité d'étudiants sachant que le logiciel Apogée se déverse lui-même dans l'applicatif dans ADE Planète, qui nous sert à faire les emplois du temps, et dans Helico, qui sert à calculer les heures d'enseignement pour les, les enseignants. C'est un document qui est standard, qui est normé, et qui est voté chaque année par les membres de la commission de la formation et de la vie universitaire, euh, à partir du moment où il est voté, donc il ne peut plus bouger sur l'année universitaire, et il doit être porté à connaissance des étudiants, euh, donc dès la rentrée, pour qu'ils sachent eh bien, à quelle sauce ils vont être mangés pendant toute cette année. Donc c'est un document qui est important, c'est un document de base, euh, document que l'on reçoit en, en format Word, Excel, enfin, et qui est traduit dans plusieurs applicatifs, euh, Voilà, c'est la, la source de notre travail. A partir de ce document, vous faites donc une retranscription en code apogée et on peut même découler que ce document, au final, va représenter une certaine image pour l'université. Ma question euh, est la suivante. Euh, que va impliquer une modification de ce document, euh, pour vous, de votre point de vue, et quel serait le calendrier idéal pour vous impacter le moins possible dans votre charge de travail Alors, euh, Apo... Apo donc euh, est le logiciel de, de base qui sert à donc, retranscrire les MCC, donc, Apogée, c'est un, un logiciel qui a une dizaine d'années et qui euh, n'est pas vraiment... Enfin, qui n'est pas très, très souple et surtout qui a du mal à s'adapter à toutes les modifications que l'université euh, a, euh, a mis en place. Donc, en fait, une modification même toute simple dans Apogée, en fait, elle entraîne souvent beaucoup de, de, de travail et c'est souvent assez chronophage parce que euh, quand on fait une modification à un moment donné... Ce euh, n'est pas automatique, ça se, pas, euh, tout, ne, ne, tout s'arrête là et euh, il faut anticiper, chaque secrétaire doit vraiment anticiper euh, tout, toute la chaîne jusqu'au relevé de notes pour pouvoir euh, faire toutes les modifications nécessaires. Donc même une modification d'un crédit sur une UA, eh ben ça engendre, on refait un nouveau code. Euh, ce nouveau code, eh ben, il va falloir le structurer. Une fois qu'on l'a structuré, il faudra refaire les règles de calcul. Il faudra euh, refaire un PV de ju pour les jurys. Il faudra remaqueter un relevé de notes. Et si on a cette modification, tant que les, IP ne sont, enfin, les inscriptions pédagogiques ne sont pas faites, c'est très bien. Et si les inscriptions pédagogiques ont été faites, il faudra les annuler et les refaire sur ce nouveau code. Voilà. Donc on comprend bien l'importance de ce document. On est là en juin 2020. On va passer à la diapo suivante. On voit sur cette diapositive le document que vous avez reçu, du coup, euh, par rapport à la scolarité, euh, par rapport au, pro, au, au travail pardon, de l'équipe pédagogique en Stavs. Euh, comment vous... Ah, autant pour, moi. autant pour moi. Je vous laisse terminer sur le calendrier idéal. Alors... <rire> c'est pour ça que Richard <rire> je vois voilà, dans la salle ils prennent euh, leurs leur, leur notes ils sont prêts donc en fait sur le calendrier idéal donc dans un monde idéal euh, on serait au mois de mai et on aurait toutes les MCCC donc euh, ça permettrait de, faire, enfin, de, de les transcrire dans un métis pour que l'offre de formation soit visible par les étudiants et soit correcte ça permettrait aussi euh, que, bah, en scolarité, euh, les secrétaires euh, fassent leur structure d'ici la fermeture de l'université, c'est-à-dire fin juillet. On, on arriverait en septembre. Euh, tout serait parfait. On pourrait faire les IP dès que les étudiants, enfin les inscriptions pédagogiques dès euh, que les étudiants seraient arrivés, euh, enfin, dès que leur journée de, de, de rentrée serait faite, et de ce fait. On pourrait avoir les groupes de TD, de TP, avec le nom des, des, des, des, enfin des, des étudiants et tout serait euh, parfait. Mais voilà. <rire> vous notez le conditionnel quand même. Prenant un cas concret, on arrive justement avec Staps qui vous propose un document. Vous êtes donc les pionniers dans le domaine à l'université pour l'approche par compétences. Comment vous avez dû vous adapter euh, à tout ceci Alors, déjà, on va faire juste une petite, euh, une petite lecture, parce que c'est donc un, un extrait d'une UA qui a été anonymisée, donc c'est pas forcément euh, parlant. Donc, module 1, module 2, module 3, ce sont des enseignements, des différents enseignements. D'ailleurs, module 3, c'est un enseignement à choix, avec euh, une liste de choix derrière. Donc, donc le module 4 représente la liste de choix, c'est pour ça que les heures sont, euh, euh, sont, sont en dessous. Euh, donc l'idée, euh, quand on a reçu ce document, c'est d'abord dit oui. Très honnêtement, c'est dit oui, on est au mois de juin, euh, voilà. Par contre, on avait bien compris l'état le, le, d'esprit qu'il avait derrière. Donc là, c'est la traduction de la volonté pédagogique de l'équipe enseignante STAPS, qui eh ben, malheureusement euh, n'a pas pu être traduite de manière littérale sur, euh, dans Apogée. Euh, pour une simple raison, c'est que dans la mesure euh, où on a euh, des évaluations, qu'elles soient de connaissances ou de compétences sur chacun des enseignements, on doit avoir un pourcentage euh, qui correspond à 100%, sinon on n'est pas capable de savoir qui réussit la première session ou pas. Donc là, on voit bien, si on fait 40 plus 20 plus 10 plus 15 plus 15, on a bien 100%, vous allez me dire. Oui, mais c'est 100% pour l'UA. Nous, dans la mesure où on a des, des, des évaluations sur l'enseignement 1, l'enseignement 2, l'enseignement 3, on doit avoir en face, en une ou plusieurs épreuves, 100%. Donc il a fallu faire un petit jeu de traduction. Et donc là, on n'est plus en juin, on est en septembre. Un petit jeu de traduction avec l'équipe enseignante STAPS pour qu'on garde effectivement leur idée des compétences qu'ils qu souhaitaient mettre en place. Et que nous, on garde aussi en tête de ce qu'on allait pouvoir faire, parce que le but du but, c'est quand même que ce soit clair pour l'étudiant et qu'on soit capable de lui sortir un relevé de notes qui, qui soit lisible et compréhensible, et par lui et par ses futures euh, universités autres que l'Université de Savoie, voire même employeur. Donc euh, voilà... alors. On va revenir juste un tout petit peu, juste avant pour qu'on garde en tête, le 40, on va prendre l'exemple du module 1 et du module 2, le 40% du module 1, et puis 20 plus 10, donc les 30% du module 2. On s'est dit, le poids euh, que l'équipe enseignante STAPS voulait mettre sur ce module, c'est 40% de 6, de, de 6 ECTS de l'UA. Donc 40% de 6, ça fait 2,4%. Idem pour le module 2, euh, où euh, on était à 30%, 15, 30, 30% donc euh, on s'est dit 30% de 6, ça fait 1,8. Et on a continué à décliner sur chacun des enseignements de l'UA comme ça. Euh, ensuite, donc il a fallu revoir les proportions puisque sur le module 2, effectivement, euh, l'équipe, euh, il y a deux types, de, deux évaluations possibles. Et donc on a traduit euh, tout le document, donc toute la L1 de cette manière-là, et, et la L2 aussi également, euh, de cette manière-là. Nous, ça nous permettait effectivement de, de résoudre notre problème de 100% et de pouvoir bah, continuer tout notre, tout notre maquettage. Et l'équipe enseignante STAPS, qui avait quand même fait un, un sacré travail de réflexion sur les compétences, de garder leur, leur projet initial par rapport aux au au choix qu'ils souhait, qu souhaitaient mettre. Donc on a réussi à faire ce mixte pour euh, effectivement euh, bah, qu'on puisse chacun aller, chacun travailler de manière plus poussée possible. On a effectivement, Jean-Louis Jean le souligne, euh, partout il y avait euh, de la compétence mise en œuvre précisée dans le, dans le document euh, et de manière à ce que bah, les étudiants le, le, le sachent puisque c'est un document qui va, être, qui va être vu par eux. Donc voilà, je crois que je vous ai dit. Oui. Je regarde la session 2. Sur les modules 1, et modules 2, il y a soit de nouveau un contrôle, soit un report de note intégrale. Soit un report de note intégrale pour le module 2. Par contre, pour le module 3, je vois qu'il y a une partie, c'est un contrôle terminal à nouveau, et puis il y a un report. Donc, euh, est-ce que ça pose un problème pour ton coefficient 1.8, sachant qu'il y a une partie du coefficient qui est simplement un report Non, non, non, non. non. Vous, vous gardez les mêmes coefficients, ça ne change rien. Oui, après, euh, non, c'est pas très, c'est absolument pas gênant, puisque après c'est au niveau de la règle de calcul où on met... Euh, donc, non, il n'y a aucun souci. D'accord, merci. donc, euh, je pense qu'on a... Ah si, on a oublié juste un petit détail qui... Euh, alors ça, ça va être un petit peu technique, un petit peu cuisine, mais ça vaut le coup de le savoir. Euh, dans notre traduction, de, en 2,4, 1,8, 1,8, ça n'a pas été si littéral que ça, c'est-à-dire qu'au euh, départ, le module 1, le module 2, le module 3, c'était des EC, des enseignements constitutifs, donc avec des crédits. Quand on a transféré, quand on s'est dit, ben, on fait, on fait nos divisions, on met 2,4 à la place de je sais plus quoi, ce qui était au départ. Au départ. Euh, et là, euh, l'université nous a dit, ah, mais non, non, non, euh, pas possible d'avoir des crédits à virgule. Il faut changer la nature de l'enseignement. Donc, vous ne pouvez plus le garder d'éléments constitutifs. Il faut euh, passer en module. Alors, quand je vous dis, c'est cuisine, etc., pour vous, ça n'a peut-être pas vraiment d'intérêt, c'est une question d'impellation. Le X, il faut que tout recommencez. Donc et on recommence toute la saisie sur amétis, on recommence tout sur apogée, euh, parce qu'il y a quand même des, des, des différences dans les... Ça a des impacts sur les règles de calcul, ça a des impacts aussi en termes de conservation de notes, etc. Donc ça, on était en octobre. On était en octobre, avec une Céphévu qui se profilait, et une directrice de la Dev qui nous appelait en disant, c'est quand que vous nous livrez vos documents <rire> Voilà. Donc, mais on s'en est pas trop mal sorti au final. C'est la question qui brûle toutes les lèvres. Comment vous avez fait, justement, pour traduire les choix des enseignants sur Apogée Et concrètement, qu'est-ce qui n'était pas réalisable Et pourquoi Vous avez peut-être dû faire des concessions. Qu'est-ce qui s'est passé On passe sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante, c'est euh, un peu l'extracte. C'est la, la même chose que, que ce qu'on vient de voir. C'est simplement euh, focaliser sur la session 1. La session et euh, eh ben ce sur quoi on a dû céder, c'est de refaire euh, les documents à la dernière minute, euh, puisque, de toute façon, on n'avait pas la possibilité de, de faire autrement. Euh, ensuite, on le verra peut-être plus sur la, les, les diapos suivantes, sur le relevé de notes. Il y a des, euh, il y a des choses qu'on a fait de cette manière-là à cause de, du temps qui nous a manqué et des choses qu'on améliorera euh, à la rentrée parce qu'on a un peu plus de temps, etc. Mais euh, voilà, c'est... On a démarré, bah oui, on a démarré sur des chapeaux de roue, ça veut dire que si là on est en octobre, ça veut dire que les inscriptions pédagogiques, c'est-à-dire le choix de, de parcours des étudiants quand ils doivent choisir tel enseignement parmi un, deux ou trois, et eh bien ça on l'a fait en à la dernière minute. Donc, les groupes ont été constitués à la main. Euh, ils ont, les, les, les étudiants on leur a demandé de s'inscrire sur Apogée. Après, ils ne comprenaient plus parce qu'ils nous ont dit « Mais j'ai déjà donné ça à mon enseignant. Je fait déjà partie d'un groupe. Qu'est-ce que vous me demandez là Il faut que je refasse... Quelque... » bon. Voilà, tout... Quand vous nous avez demandé votre calendrier idéal. Donc, maintenant, on vous dit... Voilà. ce que... Les, examen, les examens anticipés en STAPS commencent dès, euh, le, dès la mi-octobre et donc ça impliquait le fait qu'on n'avait pas de liste d'émargement, qu'on n'avait rien du tout. Et Les STAPS sont quand même très nombreux, surtout que c'était les L1 et les L2. Donc euh, tout s'est fait dans l'urgence euh, pour qu'aux examens finaux de, de, de décembre... Enfin, de la dernière semaine avant les, enfin, avant les vacances de décembre, on puisse euh, organiser euh, les examens euh, avec euh, un émargement correct, euh, un affichage correct, et voilà. C'était vraiment dans l'urgence. On l'a dit, STAPS était pionnière dans, dans, dedans, donc ouais. c'est tout à fait compréhensible, et on voit ici qu'on a quelque chose qui est évolutif, qui est adaptatif, qui est vivant, et donc on comprend bien que la modélisation actuelle et vivante elle également, et qu'elle va sans nul doute évoluer et s'améliorer dans le temps. Ce qui m'amène ma question, la question suivante si on devait se projeter à deux ou trois ans, comment vous verrez-vous Et ça, ça fera une transition parfaite avec pour ceux qui l'ont déjà entendu, le logiciel Pégase qui va arriver, mais j'en dis pas plus. Je vous laisse la main. Comment vous voyez-vous d'ici deux à trois ans Alors bon. là, vous voyez euh, le relevé de notes tel qu'il a été fait euh, cette année. Donc, euh, on a essayé de composer pour que sur le relevé de notes de l'étudiant apparaisse quand même tout ce qui a été évaluation par connaissance et ce qui a été évaluation par compétence. Mais on voit bien que, enfin, pour nous, c'est pas, pas très très clair et pas, ça reflète pas ce que voulaient faire les STAPS au départ. C'est plus... Euh, quelque chose qu'on a fait pour qu'on puisse faire quelque chose cette année, et que les étudiants aient vraiment quelque chose qui, bah, qui leur apporte quand même euh, quelque chose, dans doivent une information s'ils doivent le, le, le présenter à d'autres uni universités, ou même à des, des employeurs, puisque les STAPS à partir de la deuxième année peuvent aussi partir dans le monde du professionnel. Donc... Euh, voilà, on a, on a quand même essayé de faire euh, repérer que si on voit la, la, enfin, la diapo précédente, tout ce qui était euh, les modules avec les, avec les évaluations par compétence. Vous voyez, dans le module 2, il y avait de la compétence, dans le module 3 aussi. Voilà, donc on a bien essayé de détailler. Et donc cette année, on travaille sur le fait de faire un module compétence euh, pour que ce soit euh, plus clair au niveau du relevé de notes de l'étudiant. Voilà, euh, ouais, pardon voilà, ce sera vraiment un module compétence avec une note, avec, euh, voilà, avec les, les différentes choses qui iront dessous. Euh, on y travaille. On n'est encore pas finalisé complètement, mais bon, on est dessus. Donc on a quand même un peu plus de temps, enfin un peu plus de temps. On, on a eu un peu plus de temps pour réfléchir, donc forcément, ce sera forcément, un, je pense, un mieux. Et puis, ben, euh, on espère que d'ici deux ou trois ans, on aura euh, donc, le nouveau logiciel qui va remplacer Apogée, c'est Pégase. Euh, plus le portfolio, peut-être. Donc, en fait, les deux associés devraient permettre à, à l'équipe, euh, à la fois des enseignants et de la scolarité, de, bah, de, de délivrer aux étudiants quelque chose de concret, de plus parlant, au niveau de, le, voilà, de plus détaillé, de plus parlant, à la fois pour eux et aussi pour les, leurs, leurs études futures ou euh, le, le monde de, le, leur entrée dans la vie professionnelle. Voilà. On est en retransmission, on a plus de 42 établissements qui suivent cet événement. Est-ce que vous auriez un conseil ou des points de vigilance peut-être à leur adresser s'ils ne, ne sont pas encore lancés en approche par compétence euh, Anticiper, écrit en majuscule parce que c'est la, enfin, la base. Anticiper, c'est un projet enfin, qui a quand même un impact euh, lourd. Euh, c'est grand, un grand changement. Donc les changements, ça s'anticipe et puis il faut l'anticiper jusqu'au bout de la chaîne. Ça, euh, un projet d'une ampleur, ça concerne effectivement les enseignants, ça concerne les équipes administratives, la scolarité, mais, certaine, mais pas que. Et ça s'anticipe, ça se prévoit, euh, pas que sur le très court terme, sur un terme un peu plus long de manière à voilà à ce qu'on ait ce temps de réflexion, que que l'on puisse produire des documents qui correspondent aux souhaits et de, et de l'équipe enseignante et, de, et du projet. Euh, je dirais aussi ne pas hésiter à, à présenter la finalité, le but, ce qu'on veut atteindre et après, présenter ça à tout, que ce soit enseignants, personnel administratif, euh, parce qu'on va pas se leurrer euh, c'est un gros boulot c'est un gros boulot, c'est un changement peut-être d'état d'esprit aussi c'est un changement euh, de, de, de, de travailler c'est un changement qu'on nous demande de, de faire en même temps que le quotidien qui est déjà lourd donc euh, plus on comprend là où on va euh, plus c'est simple, je sais pas, mais mieux on arrive à s'adapter et à, à comprendre le pourquoi on nous demande ça dans des délais aussi, aussi courts. Euh, après, en termes, si je veux parler qu'en termes de scolarité, euh, ça a quand même des impacts... Euh, euh, c'est des choses très techniques. C'est des choses qui sont techniques à la fois sur l'aspect logiciel, mais aussi techniques en matière de connaissance, de connaissance des maquettes, de connaissance des formations que l'on gère. Parce que Isabelle l'a dit, c'est pas le tout de dire il va falloir me faire une modification ici. Euh, cette modification, euh, elle se répercute et pas automatiquement hein, via des accès différents, etc., sur toute la chaîne de de, de la formation jusqu'au relevé de notes. Donc ça, c'est très bien quand on a des équipes qui sont assez anciennes, qui ont une habitude, qui ont une culture, donc euh, qui maîtrisent, effectivement. Et donc, euh, en termes de scolarité, il vaut mieux avoir une équipe qui soit pas trop mobile, qui n'ait pas trop de nouveaux arrivants, qu'il va falloir former surtout à la fois pour que le, le projet puisse être mené à bien et dans les délais qui sont impartis. Et puis ensuite, je dirais qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que bah, le cœur de, de, de c'est les étudiants. Le cœur de tout ça, c'est les étudiants, et que euh, tout doit être mené euh, avec cet objectif-là, et que ce soit compréhensible et lisible pour eux. Qu et si c'est compréhensible et lisible, ils verront l'intérêt aussi d'une telle réforme. Je sais pas si tu as des choses à ajouter. Merci Isabelle, merci Laurence. Est-ce que vous avez des questions Oui. Allez-y. s'il vous plaît. Je ne suis pas sûre que... Ah, si, il marche. Euh, si, par exemple, dans l'évaluation par compétence, je demande au service de SCOL de ne pas mettre de notes et de mettre acquis en voie d'acquisition ou non acquis, est-ce que c'est possible, par exemple, que de 0 à 8, on transforme le, la note... Là, je vois 8 sur 20, est-ce qu'on peut, est qu peut mettre non acquis de 8 à 12 en voie d'acquisition et au-dessus de 12... Est-ce qu'il est possible, dans l'évaluation par compétence, de mettre autre chose que des notes Oui, en fait, en fait, euh, tout ce que tu demandes, Myriam, oui, c'est possible. En fait, la, la cellule apogée euh, peut euh, mettre ce qu'elle veut au niveau des résultats, c'est-à-dire qu'elle est capable de mettre euh, en cours d'acquisition, insuffisant, acquis, ou des choses comme ça, avec des... Voilà, mais la note, elle apparaîtra... Alors, elle peut ne pas apparaître... Euh, on, doit, on peut certainement faire les choses, puisqu'on y travaille on y là-dessus, donc euh, oui, euh, on le fait pour certaines filières, les DU MEF sont évalués comme ça, ils n'ont pas de notes, ils n'ont qu'une euh, qu appréciation, alors c'est pas acquis ou en cours d'acquisition, c'est passable, assez bien, bien, insuffisant, donc on, on le fait, donc ça se fait déjà pour, euh, pour certaines filières, mais euh, pour l'instant on, on nous a demandé de mettre des notes pour l'instant. Et le mixte, on peut. Bah, après, une fois... Oui, là. Normalement, non. Une fois que tu t'as la... la... Myriam oui, oui, oui, tout à fait. Oui. Donc, euh, mettre une note à une compétence, ça n'a pas de sens. C'est acquis, non acquis, en cours d'acquisition. Euh, néanmoins, il y a un écosystème euh, universitaire et il y a un arrêté licence. Et dans l'arrêté licence, il est stipulé que euh, l'étudiant la... doit avoir une note. Parce qu'on a un contexte. À partir de ce contexte, on s'adapte. En fait, il y a la, y a la, la compensation. peut, peut être changé. mais Il y a aussi la compensation pour, pour l'UA. Toutes les UA sont compensables entre elles. Et du coup, dès que tu as un module compétence, si tu mets euh, acquis en cours d'acquisition, comment tu, tu, tu, tu, re, tu regroupes la, la, la compétence dans, dans les différentes UA euh, Alors, ah, c'est ça le problème. Je n'ai pas fait ça, alors je me trompe sûrement. Pour moi, euh, lorsqu'on met une, une Compétence dans un module, là, euh, la compétence compte, par exemple, pour 5 de la note du module. Donc, il existe quelque part derrière le relevé de notes que seul vous voyez une note pour la compétence ou un, un voilà que vous ajoutez à la moyenne du, du module et non pas du mobile. Voilà, du module et qui, euh, dans le 10,53, représenterait 5% de cette note. Pour autant, en dessous, il y a un relevé de compétences qui explique que ben, dans le 10,53, en fait, ils y sont pas, enfin, il y a zéro pour la note compétence parce qu'elle est non acquise, par exemple. Oui, mais enfin, je sais pas si c'est oui, oui, ou tu... oui pour moi c'est clair mais tu, tu en fait la note sur le relevé de note tu peux ne pas la faire apparaître il suffit de décocher quelque chose et la note elle apparaît pas. Mais par contre comment tu l'étudiant s'il veut recalculer son 10 53 comment il fait Parce que ton ton 10 ton 10 53 tu as pris en fait la note de ta, de, de ta compétence. Or il ne la voit pas. Elle n'est pas, pas affichée sur son relevé de notes, et donc lui comment comment il le il comment il le calcule, tu vois Parce que, en fait. Euh, Myriam, en fait. Isabelle, je, Isabelle je, je, je vais prendre la main parce que là, on est en train de te mettre en difficulté. Tu n'es pas responsable des difficultés. Euh, alors, premièrement, il faut savoir qu'il y a un arrêté licence qui impose de mettre des notes. Donc, on met des notes et on ne discute pas. La deuxième chose, c'est que. Il y a peut-être un souci dès le départ du projet Aspire, c'est que nos UA n'ont pas été construites support d'une et une seule compétence. Euh, pour ceux qui travaillent à l'IUT et qui ont mis en place les BUT, les BUT, euh, une UE porte une et une seule compétence, ou un et un seul niveau de compétence. Ce qui fait qu'on peut tout à fait dire euh, la compétence est acquise, non acquise. On a son UE, on n'a pas son, son UE et le jour du jury, il suffit de regarder que toutes les UE sont acquises et du coup, toutes les compétences sont acquises. Nous, ce n'est pas fait comme ça. Et le souci, c'est que l'évaluation par compétence qui est mise dans ce tableau a l'énorme défaut que ça n'évalue pas une et une seule compétence. Ça évalue un petit morceau de compétence. Et en plus, ça évalue plusieurs petits morceaux de plusieurs compétences. Et donc, on ne peut pas dire que quelque chose est acquis, non acquis à ce niveau là, puisque à la rigueur, on peut dire qu'on a acquis ce qu'on appelle les apprentissages critiques. Mais on peut tout à fait noter un, un apprentissage critique. Il n'y a, enfin, a rien qui l'interdit. Par contre, effectivement, une compétence est acquise et non acquise, mais c'est à la fin. Donc ça veut dire que le dispositif actuel, bridé un par le projet Aspire tel qu'il a été construit au départ, deux, bridé par l'arrêté licence tel qu'il est, nous a obligés à procéder de la manière qui a été indiquée très bien par, euh, par Isabelle Boisson euh, et qu'on va mettre, qu'on va généraliser donc à la rentrée de septembre et qu'on va généraliser sur l'ensemble des licences. Bon, on est conscient que ce n'est pas terrible. Mais vous avez compris les contraintes, nous ne sommes pas maîtres de ces contraintes, donc on va faire comme ça. Euh, ça ne me plaît pas, au début j'étais pas parti là-dessus, mais euh, voilà, on est obligé de, de, de négocier avec euh, les réglementations qui nous régissent. J'espère qu'un jour ça pourra sauter. Maintenant concernant la validation ou non de la compétence, euh, clairement c'est le portfolio qui va devoir faire ça. Et du coup, avec le portfolio, on va pouvoir savoir si un étudiant a obtenu ou pas la compétence. Mais on va tomber sur un autre souci, c'est qu'aujourd'hui, un étudiant est diplômé à partir du moment où il a tous ses ECTS. Et on ne peut pas dire qu'un étudiant, il doit avoir ses ETS d'une part et d'autre part, avoir acquis les compétences. Donc euh, les ECTS embarquent l'ensemble des compétences APC. Et ça va plus loin. Alors, un étudiant qui a 180 SETS pour une licence embarque aussi les compétences de la fiche RNCP de manière automatique. Voilà. Euh, bon, vous avez compris qu'on euh, est en train de se projeter sur un dispositif qui va devoir changer, mais avec des règles que je qualifierais d'anciennes. Euh, en fait, on va être acteur de cette transformation. C'est-à-dire que nous, avec d'autres universités, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir ce souci, on va finir par faire des propositions aux étages au-dessus en leur disant ben, les règles actuelles ne nous permettent pas de faire ce qu'on veut. Et je termine encore par la dernière chose, c'est que euh, notre façon d'évaluer reste hybride. On évalue des connaissances d'une part et des compétences d'autre part. En fait, on devrait ne évaluer que des compétences, sachant que dans ces compétences, on utilise des ressources. Ces ressources sont elles-mêmes des connaissances. J'ai, il y a quelques années, assisté à des débats pas possibles où, concernant les buts, euh, l'arrêté la, qui concerne les buts, c'était marqué uniquement compétences. Et après des négociations, on a rajouté compétences et connaissances. C'est une erreur. On ne devrait faire que des compétences qui incluent les connaissances. C'est encore un souci parce qu'on est encore sur un système qui est hybride. Il faut faire avec, il faut faire des concessions et euh, la solution idéale, euh, on ne l'a pas. On ne la voit pas. Je pense qu'elle arrivera euh, grâce à vous, euh, grâce à tous ceux qui réfléchissent sur la façon de diplômer. Le Parce qu'à la fin, c'est une diplomation et donc une certification que l'étudiant sait faire un certain nombre de choses et que ces règles soient cohérentes. Et comme ça a été dit tout à l'heure, compréhensible par les équipes pédagogiques, par les, les, les étudiants par les formations de master, par le monde professionnel. Et c'est un énorme enjeu qu'on a devant nous. Merci. On a eu une transition qui était parfaite sur le portfolio, et ça va être justement l'intervention juste après. Donc je vous remercie. Merci Isabelle, merci Laurence. Merci. Merci.